L'association J'accède est une association militante. Le but de l'association est de lutter contre l'isolement et l'exclusion des personnes à mobilité réduite. Et ce, par un guide collaboratif gratuit sur Internet où nous recensons tous les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est vrai que quand on est sur ses deux jambes et que on n'a pas dans son entourage quelqu'un qui est concerné par, euh, euh, par l'accessibilité, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente euh, au quotidien, mais euh, une marche, euh, deux marches, euh, ça, ça peut vraiment pourrir le quotidien d'une personne. Bah, il faut savoir que la mobilité réduite, ça, ça touche un Français sur quatre et euh, que donc euh, bah, on est tous concernés, ça peut être... Euh, des personnes âgées, des, des femmes enceintes, ça peut être euh, quelqu'un avec un handicap euh, temporaire comme une jambe cassée, ou euh, ça peut être des handicaps permanents. L'association J'Accède répertorie tous les magasins qui sont accessibles. L'association J'Accède a aussi développé les journées de l'accessibilité pour. Euh, ce mouvement davantage fédérateur c'est à dire de réunir un public dit valide et un public à mobilité réduite le fait de sortir en fauteuil devient facilement une, une expédition c'est à dire que c'est on ne sait jamais où on va on ne sait jamais si euh, les lieux vont être accessibles donc j'accédais là pour donner cette information et le but de ces journées c'est de prendre de prendre conscience des difficultés que rencontrent ces personnes au quotidien, de les accompagner et d'aller à la rencontre des commerçants, déjà d'une part pour recenser les lieux accessibles, mais également pour sensibiliser. Mais logiquement, euh, l'accessibilité, elle est faite pour dire la personne rentre de façon naturelle sans avoir besoin de, de faire de la gymnastique. Quoi. Et euh, l'accessibilité, bah, c'est des portes qui ont 80 cm de large, un accès de plein pied ou avec une rampe. Donc euh, ces lieux-là qui peuvent accueillir tout public. Ces journées apportent énormément, je pense, aux participants. D'une part, l'échange qui se crée dans la journée, la prise de conscience et, euh, et la, le fait de, bah, de pouvoir euh, voir à quel, à quel point bah, nous sommes en retard en France au niveau de l'accessibilité. est-ce on peut voir que dans des pays comme la Norvège, la Suède, même les États-Unis, l'accessibilité est une cause importante depuis, euh, depuis plusieurs décennies. Le message qu'on va faire passer, c'est que c'est très important que, euh, que la ville soit accessible pour que l'intégration puisse se faire. Parce que la base de l'intégration, euh, c'est d'abord l'accessibilité. Et après, le reste peut se faire. Euh, c'est ça, on